Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Nous allons voir comment copier des contrôles de formulaires en rompant leur liaison avec leur feuille d'origine. Nos contrôles sont liés à cette feuille nommée formulaire pour l'exemple. C'est le lié. Lors de la copie vers une autre feuille, la liaison avec la feuille d'origine est préservée. Que nous procédions par copier-coller, par exemple ici, c'est toujours la feuille formulaire qui est pointée, ou que nous procédions par copier-coller de la feuille complète, toujours la feuille formulaire qui est visée. Plutôt que de modifier les contrôles un par un après la copie, nous pouvons suivre les étapes suivantes. Sélectionner les colonnes concernées, en cliquant sur leur en-tête, puis copier. Création d'un nouveau classeur. Sélection ou création de la feuille de même rang. Par exemple, dans le formulaire d'origine, la feuille était en deuxième position. Donc nous créons une nouvelle feuille pour avoir une feuille en deuxième position. Dans cette feuille, nous collons nos colonnes. Le nom de la feuille importe peu. Encore une fois, c'est sa position qui importe. Enregistrer. Peu importe le nom du classeur. Fermer. Puis, nous allons rouvrir le classeur de travail. La fermeture, l'enregistrement et la réouverture sont des étapes indispensables. Nous allons pouvoir resélectionner nos colonnes, puis de nouveau les copier. Et dans la feuille qui doit être en même position, la feuille cible, nous pouvons coller. Si nous enregistrons et nous rechargeons notre classeur, nous allons constater que nous avons changé la liaison. Feuille 3. Et par exemple, ABC. Nous n'avons pas modifié les valeurs de formulaire. D.